Les petits doigts, do do do do do Ah, d'Alain Chantal, voilà, c'est important. Ils ont 70 ans, ils ont fait ans. Voilà. Ah c'est ça hein, la distanciation C'est quand même pas mal avec sa petite combinaison de travailleurs en vert. Là. Ça fait là, peu... salarières, salarières, quoi. Ouais. La, Ça fait un peu. Il a la porte verte, ça va bien. Non mais vert et bleu, je, je dis que c'est pas bon. Là pour les secours, ça se voit bien, quoi. <rire> Ça. Ah. Ouais c'est mieux là. Ça, on les gars Je trouve que c'est trop facile en fait. comme moi qui souffres comme un bœuf, mais qui souffle discrètement. Ouais. Par contre, moi je me lâche. Ouais, pas là tu vas te lâcher, ouais. Tu vas te, te... casser la gueule. Je m'entends, moi. Bon, après tu dehors. Hein. Dis pas des gros mots, c'est pour la télé. le kit du chef. mort. Non mais les gens se cachent derrière les rochelles. Bon, des rochelles. On les voit ton même. Comment Il y a ceux qui en font, et puis il y a les autres. Moi je pense, je pense que c'est bon.